Il y a quelques années, il y a une, une mouvance en fait, du, euh, du jeu narratif pour mobile qui a commencé à émerger. C'est des récits en temps réel. La fiction interactive, moi, ce qui nous intéressait, hein, c'est le côté temps réel. Tu vois, donc as une fiction qui se déroule en même temps que, que ta vie, quoi. Et cette fiction-là, elle se passe dans le passé. On est parti du principe que euh, le passé que nous on connaît, et l'époque pendant laquelle se, se vit l'aventure, à savoir fin 19e siècle, ben nous, on a joué justement avec les codes artistiques de cette époque, qu'on a mixé avec des codes qui sont plutôt datés des années 20. Et du coup, en effet, on peut éventuellement, pour les amateurs d'art en tout cas, voir un anachronisme entre l'époque fin 19e et réellement l'interface du jeu, les objets qui sont trimballés par l'héroïne. On va se dire que c'est quand même bizarre. En effet, ce n'est pas très art nouveau, c'est plutôt art déco. Et en effet, ça fait partie des, des petits indices euh, comme ça disséminés dans le jeu qui euh, permettent de voir qu'il y a euh, une espèce de paradoxe un peu temporel. Euh. Ouais, L'idée, c'était de travailler sur un passé alternatif et du coup, ce passé, il est en avance par rapport au passé que nous, on connaît. On joue vraiment sur réalité ou fiction. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé Est-ce qu'il y avait des voitures électriques, par exemple, euh, en 1899 ben Moi, avant de bosser euh, sur Chroniric 19, en fait j'imaginais pas qu'il y en avait autant parce qu'elles étaient quasiment plus répandues qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu qui s'est qu passé à cette époque pour que à un moment donné où il y avait des promesses technologiques qui étaient incroyables, la promesse d'un nouvel âge d'or, qu'est-ce qu qui a fait que dans ce passé alternatif il y avait cette promesse-là et qu'aujourd'hui on arrive et qu'il y a une sorte de crise économique, crise écologique et tout ça. Et donc nous ce qui nous intéressait c'est de mettre en tension ces, c cette promesse et puis ce qui nous arrive là aujourd'hui dans notre présent. Quoi. Et il y a un personnage emblématique qui est Nikola Tesla, une sorte de voilà, savant visionnaire qui avait prévu des choses incroyables en fait et un, un vrai humaniste, hein, quelqu'un qui, euh, qui pensait avant tout au progrès de l'humanité. Et qu'est-ce qui, qu qui a fait qu'en en fait Nicolas Tesla ne parvienne pas à, par exemple, nous amener l'énergie universelle et gratuite, alors qu'il avait conçu les plans, etc. Qui connaît réellement euh, ce qui s'est passé entre Edison et Tesla à la fin du 19e siècle euh, Qu'a vraiment révolutionné euh, Nicolas Tesla On parle souvent du courant alternatif. Mais c'est loin d'être les seules choses sur lesquelles il a travaillé et sans parler de toutes les projections en fait, euh, qu'il a pu avoir et toutes les idées qui pour le coup étaient encore plus révolutionnaires que ses découvertes ou ses inventions. L'Ukronie elle est là. Et si Nikola Tesla avait réussi à euh, créer son, euh, son moteur d'énergie universelle On parle de ses inventions parce que ses inventions elles, sont, elles font rêver et c'est plutôt le côté justement euh, rêve et projection qui nous a intéressé et moins le côté, euh, on doit l'avouer, euh, vraiment euh, pur scientifique. Euh, euh, quoi. Pour autant, on s'est quand même euh, énormément documenté. On n'a pas juste lu la biographie de Nikola Tesla, si ce n'est qu'on l'a en effet lu. <rire> Avec ce genre de personnage, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de, de, de voir la part de vérité et euh, la part de, de légende. On tombe sur tout un tas de sites où en effet, ils vont parler de tout un tas de choses hyper saugrenues euh, ouais. qui dépassent largement la, la réalité du, du personnage. Mais pour autant, euh, ça nourrit quand même l'imaginaire collectif et notre imaginaire mmh. à nous et euh, on n'a pas manqué en effet euh, d'exploiter mmh. aussi euh, le côté un petit peu euh, fantaisie euh, de cette époque et de, de ces personnages en particulier. Quoi. Mmh. Le joueur va rentrer en contact, alors un peu euh, comment, euh, malgré lui, quoi, avec un voyageur temporel qui va faire une sorte de check-in en disant mais attention, euh, normalement dans le présent il devait se passer ça, ça, ça et ça, où est-ce qu'on en est Et en fait, on va s'apercevoir qu'il y a une sorte de divergence temporelle. Quoi. Et le joueur va commencer à enquêter avec son alter ego finalement dans le passé pour se dire mais qu'est-ce qui s'est passé C'est une histoire qui se joue par comme si on recevait des SMS en fait. Tu reçois des messages, mais là les messages ils viennent du passé. Quoi. Et qu'est-ce que tu peux faire dans le passé ben, Tu modifies le passé. Et si tu modifies le passé, forcément ça va modifier notre présent. Pour, le, pour un joueur qui est en même temps lecteur, on pense que c'est une mécanique vraiment intéressante. Quoi, de voir l'interface, alors il y a un personnage qui est méta par rapport à tout ça qu'on appelle l'œil et l'œil change de couleur en fonction de la manière dont tu vas te comporter avec l'héroïne. Merde C'est une, une boussole morale Tu n'aurais pas dû le dire. Tu si. pas dû le dire Non, si Ah si, c'est une boussole. Oui, c'est une boussole morale. Le paradoxe temporel, c'est un problème à partir du moment où il n'y a qu'un seul monde. S'il n'y a qu'un seul monde, en effet, faut il faut qu'il y ait une logique entre ce qui s'est passé et ce qui est actuellement. Mais à partir du moment où on accepte qu'en effet, chaque différence dans le passé va potentiellement créer un univers parallèle, un paradoxe, c'est une naissance. C'est juste la naissance en fonction d'un événement, d'une divergence, et donc d'un autre monde. Et à partir de là, soit on essaye de faire revenir ce monde vers celui qu'on connaît, ou au contraire, on accepte qu'il puisse y avoir différentes possibilités. Et nous, c'est plutôt la voie qu'on a choisie, et c'est pour ça qu'on a en effet différentes façons de jouer, et que ça a des répercussions sur l'histoire, sur une arborescence, parce que c'est en effet comme un livre dont vous êtes le héros, il y a plusieurs possibilités, et il y a plusieurs fins.